Bonjour, je m'appelle Léo, vous m'avez vu sur Mythic Battle. cette fois vous allez me voir sur John of Arc, qui sera lancé sur Kickstarter le 10 octobre. Alors, on a fait eu une belle campagne sur Mythic Battles, ce qui a plu visiblement, mais on a gagné de l'expérience et on va essayer de proposer quelque chose de mieux cette fois-ci. Et si je peux citer quelques exemples, le premier ce serait concernant les Lead Pledge. On ne savait pas quand on a lancé la campagne si on ferait des late pledges ou pas sur euh, Mythic Battles. Finalement, on en a fait. Et cette fois-ci, on va être plus clair dès le départ. On va dire qu'il y aura des late pledges, mais qu'ils ne seront pas aux mêmes conditions que ceux qui nous ont soutenus dès le départ. Et pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus pendant la campagne et qui ont pledgé le jeu de base, un pledge à 1$, ça ne marchera pas eh bien, on va proposer ce qu'on appelle des super exclusifs. Que sont les super exclusifs Eh bien, ce sont deux figurines qu'on va offrir uniquement pendant la campagne et uniquement à ces personnes-là. On ne les aura pas pendant les, euh, les late pledges, on ne les aura pas en retail, le seul, on ne les aura pas non plus pendant les salons. Le seul moment où on pourra les avoir, c'est pendant cette campagne. Et ce qu'on va offrir, ce sont deux grosses figurines qui sont des figurines de géants, Gog et Magog, qui sont des annonciateurs de l'Apocalypse, qui vous donnent une petite idée de ce qu'on va proposer pendant la campagne, et qui sont de figurines magnifiques. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu met en place, qui n'existait pas, qu'on n'avait pas fait sur Mythic Battles, mais qui, euh, qui va vraiment apporter quelque chose de, de plus et remercier un petit peu, vous remercier parce que vous serez là dès le départ. Le deuxième point qu'on va essayer d'améliorer également c'est euh, davantage d'histoire dans les stretch goals. C'est à dire que vous allez voir que chaque stretch goal va euh, finalement faire partie d'une petite histoire qui va être racontée au fur et à mesure que les stretch goals sont débloqués. Et donc, quand euh, suffisamment de stretch goals sont débloqués, ça débloque carrément une extension. Et ça, c'est quelque chose que qu'on voulait faire, mais qu'on n'a pas fait complètement dans Mythic Battles. Et cette fois-ci, on s'est mieux préparé et vous allez voir que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous verrez, vous allez pouvoir essayer de deviner pendant les stretch goals, bah, quel est le thème de cette mini-extension. Donc, John of Arc, c'est notre nouveau projet et évidemment, on a tenu à ce que ce soit quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur Kickstarter en particulier. Si je devais euh, citer trois points qui rendent ce jeu différent des autres, je dirais d'abord que c'est au niveau de son système de jeu. C'est un système à base d'activation de zones, le fait qu'on active des zones, et non pas des figurines, change totalement la façon euh, d'aborder le jeu. C'est-à-dire que vous allez euh, avoir un certain nombre de cubes d'activation et vous allez devoir choisir qui vous, euh, vous activez sur le, sur le plateau. Ça permet également de faire des activations en chaîne, parce que si, par exemple, j'active une zone et que les, les personnages se déplacent dans une autre zone, je peux les réactiver en dépensant à nouveau euh, un cube dans la zone où ils se sont déplacés. Euh, ça, combiné avec euh, les, les hexagones modulables, euh, ça donne euh, quelque chose de vraiment très différent et euh, ça offre énormément de possibilités. Donc, les, les gens qui jouent à ce jeu vont devoir réfléchir un petit peu différemment de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ça, c'est le premier point. Le, le deuxième point, c'est que bon, c'est un jeu Jeanne d'Arc, médiéval, guerre de Cent Ans. On sait bien qu'il va y avoir de grosses batailles qui vont parfois impliquer des, des dizaines, voire des centaines de figurines. Ça, on le sait, c'est acquis. Mais ce qui n'est pas acquis, c'est que dans un jeu comme ça, on puisse également introduire des éléments de jeu de rôle, d'aventure, de découverte. Euh, et c'est tout à fait ce qu'on a fait, ce que le système de jeu permet. Par exemple, vous pouvez, euh, lors de vos aventures et dans certains scénarios, rencontrer des personnages non joueurs, leur parler. La façon dont vous allez leur parler va avoir une influence sur le déroulement de, de l'aventure. Donc, euh, vous avez le choix de, de vous adresser à eux de manière amicale ou de manière agressive. Euh, et en fonction de cela, il va se passer quelque chose. Et cela aura une influence sur le scénario. Donc, ça, c'est quelque chose de très particulier qui rend le jeu beaucoup Beaucoup plus immersif. Dans les jeux de rôle également on, on, on peut fouiller des, des bâtiments, des, des, des choses et eh bien ce sera le cas là aussi. Vous pourrez rentrer dans les bâtiments puisqu'il y en aura, il y aura toutes sortes de décors et vous verrez s'il y a quelqu'un à l'intérieur et vous verrez également si euh, vous pourrez chercher dans ces lieux, s'il y a des, des objets qui vous donneront des indices pour le reste de l'aventure. Ça également c'est quelque chose à mon sens de très différent de ce qu'on euh, rencontre dans ce type de jeu. Et puis le dernier point, c'est l'échelle qu'on a choisie. Cette échelle, on l'a baptisée Legendary Scale. Et c'est une... En fait, c'est c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir des, des parties de bien plus grande ampleur. Euh, imaginez, euh, bah pour pouvoir mettre des décors comme on a prévu, bah le fait de, mettre, de rendre les, les, les figurines plus petites nous permet d'en avoir beaucoup, de, de proposer beaucoup de figurines dans la boîte. Il y aura plus de 200 figurines dans la boîte de base, plus de 30 éléments de décors. Donc ça, c'est déjà énorme par rapport à ce qui se fait habituellement. Et puis, ça permet aussi d'avoir des effets d'échelle absolument spectaculaires. Vous l'avez vu sur Mythic Battles, on aime les grosses créatures et là on s'est lâché encore plus. Donc, Vous allez avoir des créatures absolument gigantesques. Et le fait que les figurines de référence soient encore plus petites, ça rend, ça rend l'échelle encore plus spectaculaire. On est vraiment dans un film hollywoodien. Donc quand vous verrez notre dragon à côté des figurines euh, du jeu, vous verrez que c'est euh, je crois la première fois qu'on voit un dragon vraiment à l'échelle. Et c'est d'autant plus impressionnant. Et puis le dragon... De cette, de cette taille n'est pas la seule grosse créature. Vous allez en voir beaucoup. Donc on va beaucoup beaucoup jouer sur ces, gestes, ces échelles comme on ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. Parlons un petit peu des extensions à attendre dans le jeu. Euh, c'est un gros jeu qu'on qu propose et donc il y aura beaucoup d'extensions euh, de toutes sortes et la particularité c'est que chaque extension va vraiment amener quelque chose de nouveau et de différent euh, par exemple je vais citer quelques exemples euh, nous aurons une extension sur les châteaux et donc euh, là vous allez trouver tous les engins de siège que ce soit les tours de siège les bombardes, euh, les trébuchets euh, toutes les tactiques qui permettent de de, de prendre un château en siège et euh, toutes les règles pour, pour, le, pour les jouer. Euh, vous aurez également des, des ruines, euh, donc vous aurez à la fois les châteaux, que ce soit les tours, le donjon, mais également des ruines parce qu'on pourra détruire ces châteaux pendant, pendant les scénarios qui seront proposés. Euh, ça va être donc déjà une grosse grosse extension. Ce n'est pas la seule grosse extension. On va avoir une extension Apocalypse. Alors là... C'est une extension majeure du jeu parce que l'histoire qu'on raconte dans Jeanne d'Arc, euh, l'apocalypse est très présente. Mais on veut garder un petit peu de surprise, un petit peu de secret, donc on ne va pas vous en dire plus. Il euh, y a une extension qui est évidente dont on a un petit peu parlé, c'est celle du dragon. Euh, il est tellement énorme qu'il constitue presque à lui tout seul euh, une extension. Il ne sera pas tout seul dans la boîte, il y aura quand même celui qui peut le combattre qui est l'archange Saint-Michel euh, et il y aura des règles, des hexagones supplémentaires pour le jouer parce que ce n'est pas juste une jolie euh, figurine que vous allez poser euh, sur la table euh, en décoration, non on joue avec, on pourra vraiment jouer avec et il y aura toutes les règles pour le jouer, que ce soit... Euh, le, les règles au sol mais également les règles quand il vole et donc il pourra aller dans les airs on pourra lui tirer dessus avec des bombardes on pourra lui envoyer des anges ça va être absolument exceptionnel et euh, le, celui qui jouera le dragon s'amusera mais aussi ceux qui devront le combattre ça va être vraiment une, une, une grosse extension. Et puis il y en a plein d'autres, il y en a beaucoup d'autres, on va vous laisser les découvrir pendant, le, pendant la campagne. Mais ce que je peux vous dire c'est que chacune est très thématique et apporte euh, une autre façon de jouer euh, à Jeanne d'Arc. On se retrouve tous les trois le 10 octobre sur Kickstarter.